Je vais me présenter, je suis Henri Queneau, donc je suis de la société Marche, et donc je vais donc vous présenter Marche, donc Marche c'est une société qui édite un logiciel plus fort, vous m'entendez pas ah. Là c'est mieux Comme ça. Euh. Donc Marche, c'est une société qui édite un logiciel, des logiciels libres, notamment Marche Courrier, je pense que vous, sans doute certaines personnes doivent connaître. Donc Marche, c'est une société qui, qui, qui a été créée en 2004 et qui a intégré le groupe Zéliance en 2017. Donc euh, ici, euh, donc là, euh, Marche, euh, l'année dernière, a fait un chiffre d'affaires de 2,4 millions de, en chiffre d'affaires et on a une ventilation de, de, 80, de 90% sur Marche Courrier et 10% sur euh, Marche RM. On a euh, d'autres outils qui, euh, qui ont été euh, développés, euh, notamment donc Marche Paraffeur, qui est donc euh, un, donc un paraffeur qui va donc permettre de, de signer électroniquement les documents et on est en train de développer une nouvelle application qui est euh, MDM donc Marche Digital Machine qui euh, donc, euh, qui est une, une GED qui va permettre de faire euh, bah de, un workflow et euh, va pouvoir euh, sécuriser les documents dans un coffre-fort numérique et, euh, et tout ça, je vais vous les présenter tout à l'heure. Marche euh, est située euh, partout euh, en France, mais euh, également à l'étranger, pas mal euh, en Afrique. Euh, alors juste, euh, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, on est situé à Nanterre et nous sommes euh, aujourd'hui en effectif, nous sommes 30, une trentaine d'employés. De, de, Donc là, je vais vous présenter Marche Courrier. Donc, euh, Marche Courrier, c'est un, un logiciel qui va permettre d'enregistrer de les documents dans, dans la solution. Euh, C'est-à-dire, par exemple, toutes les collectivités, euh, vous, pouvez, euh, vous recevez des documents, et ces documents, vous allez pouvoir les, les enregistrer et les, euh, les qualifier, mettre des informations dessus, qu'est-ce que c'est comme courrier, vous allez renseigner la date, le contact... Euh, le service traitant et vous allez ensuite les, euh, les distribuer dans les services traitants. À ce moment-là, le service traitant va pouvoir consulter le document et euh, apporter des réponses. Donc, euh, voilà, ces réponses, une fois qu'elles sont rédigées, vous allez pouvoir les transmettre chez des managers qui vont pouvoir voir le document, le viser et le signer. Alors, cette, ce, il y aura une partie donc, de, de visa qui pourra se faire dans Marche. Ou alors, et, et après, vous allez pouvoir euh, envoyer le document à la signature, donc toujours dans Marche courrier, ou alors vous pourrez l'envoyer dans un autre outil, comme euh, un paraffeur. Donc, donc, nous, on a Marche paraffeur, comme je vous l'ai expliqué. Mais également, il est possible d'envoyer de, le document assigné dans d'autres outils, comme euh, le eParaffeur de Libriciel ou euh, dans Fast, par exemple. Pour signature électronique. Et euh, donc, euh, ensuite, les documents vont euh, revenir signés dans Marche Courrier. Donc, euh, ici, pour euh, un peu plus détailler, donc, Marche, ça va permettre d'unifier euh, le, le, le circuit, enfin, le, le, le flux documentaire. Vous aurez la possibilité d'avoir tout l'historique des, des documents vous saurez tout ce qui s'est passé sur le, le courrier. Vous allez donc avoir une, une supervision, une maîtrise de, de vos, vos documents euh, intégrés. Euh, cela va vous permettre de simplifier également le, la communication entre les, les, les, les tiers et donc euh, avec euh, Marche assurer la sécurité de vos données. Donc là, euh, pour le, dans cette diapositive, je vous présente donc le détail. Euh, il y aura toute une phase de versement. Vous avez la possibilité de verser les documents de divers types, des docx, des pdf, des odt. Ces documents, donc, vous allez pouvoir les injecter à partir d'un scanner de bureau, par exemple, ou d'un photocopieur, ou bien par une capture de mail ou par des. des un, par des outils, des API par exemple, où vous allez pouvoir verser d'une diverse manière en web service les documents. Ensuite, il y aura toute une, toute, une, toute une phase de qualification qui se fera par la suite. Il est également possible de, de, de réconcilier des documents. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez signé à la main des documents parce que vous, souhaitez, euh, continuer à, à, vous ne souhaitez pas signer électroniquement les documents, vous souhaitez continuer à, à, à signer euh, de manière manuscrite vous allez pouvoir euh, donc, euh, faire cette signature et réintégrer le document euh, en faisant une réconciliation euh, au document euh, principal euh, dans Marche. Il y a également une fonction d'accusé de réception dans, dans Marche. Donc, euh, vous allez pouvoir générer euh, des, des accusés euh, de réception en masse. Par exemple, vous avez reçu une centaine de courriers vous allez pouvoir générer automatiquement des, des accusés de réception pour indiquer que vous avez bien reçu euh, la, la demande. Ça, ça peut être utile dans le cadre du SVE, donc euh, la saisine par voie électronique. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment utile puisque ça va vous permettre de, de, de faire ces accusés euh, en quelques clics. Il y a également d'autres fonctions comme l'envoi de courriel, donc vous allez pouvoir euh, transmettre les documents par, euh, par mail euh, depuis Marche. Les imprimer et euh, faire des plis numériques et l'envoyer également via Meleva. Je ne sais pas si ça, ça vous parle, c'est que vous allez pouvoir transmettre les documents euh, euh, que vous avez rédigés dans Marche à Meleva qui va se charger de, de les imprimer et les transmettre euh, au tiers. Donc ici, euh, je. Ici, je vous présente quelques nouvelles fonctionnalités qui ont été euh, euh, définies et créées. Donc, il va y avoir la signature en masse euh, qui va être mise en place euh, dans marche, marche courrier et également dans marche parafère. Donc, Ça, ça va être utile pour signer euh, électroniquement euh, en RGS et également avec, euh, en OTP. On va avoir également la reconnaissance de caractères intégrés, c'est-à-dire que, par exemple, vous injectez une carte d'identité, euh, car les, les termes vont être reconnus et renseignés directement dans certains euh, champs, et également la lecture automatique intégrée. Ici, je vais vous présenter euh, les, les offres que, qui existent chez March. donc on a, euh, on a la possibilité de faire euh, du SaaS, donc ça c'est euh, quelque chose qui est, qui est en cours, qui est en train de, de se, bien se développer et donc euh, c'est nous qui hébergeons toutes vos données et vous avez accès euh, à n'importe quel moment à l'application. Et on a également sur du on-premise où vous allez pouvoir, euh, euh, bah ça, en fait ça sera déployé sur vos, sur vos outils, sur vos, sur votre environnement. Alors Pour la partie on-premise, on travaille également avec Atoll CD, qui également a la possibilité de, de déployer chez vous et de vous accompagner sur, sur tout ce qui va être atelier, accompagnement, définition du workflow et installation. Donc ça, cette partie, Atoll le fait, mais nous aussi, nous le faisons en termes d'intégration de, de, chez, chez vous. Ici, je vais vous présenter une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle application, donc c'est MDM. Donc ici, concernant MDM, c'est une, une GED qui va donc permettre de, de fournir des, des fonctions de GED et workflow avec un stockage opéré en coffre certifié. En, en quelques mots, c'est une, une GED qui va donc faire du stockage en coffre fort numérique qui va être certifié et avec également un cycle de vie unifié. C'est une GED qui rentre dans la, la DMAT avec la gestion de structures de données complexes, prise en charge et d'enrichissement, notarisation, archivage, rematérialisation en doc. Le coffre-fort numérique peut se baser sur un stockage cloud ou externe via SharePoint, Google ou Alfresco. Ici, je vous présente quelques références. Donc, euh, on a euh, voilà la Caisse des dépôts, Pierre Fit, le Loiret, Genevilliers, on a Nevers également, voilà, et également des ministères euh, avec lesquels nous travaillons. Merci. Merci à vous.